J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 8. Nombre caché dans la colonne. 8. J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 5. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne. Un groupe de nombres cachés dans la colonne 1 2 3 7 9. Nombre caché dans la colonne, 4. Nombre caché dans le grand carré, 7. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché et unique dans la ligne 3. Nombre caché dans la colonne 6. Nombre caché dans le grand carré 3. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne.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 Nombre caché dans le grand carré, 7. Nombre isolé et nu. Nombre caché dans la colonne, 5. Nombre caché dans le grand carré, 2. Nombre isolé et nu.